Allez, à tout Oh putain, j'avais pas vu, mais... Je pas vu, mais il y a ça, donc... Hop là, il y a un putain de reflet. Je vais arrêter de refler. Ça va se faire chier. Voilà. Il y a moins de groupe là. Ah. Deux viewers déjà. Alors bonjour. Hop. Voilà. Hum. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, start the story, salut. C'est le plus important alors bonjour au deuxième donc le deuxième qui n'a pas de compte voilà c'est bien donc je vous demande deux petites minutes et j'ai vite mettre un peu de publicité sur facebook et sur euh Oh, on est trois. Twitter, twi Twitter et Instagram. Oui. Insta, je vais y aller par le biais de mon téléphone. Alors, Instagram. Non. Instagram. texte. Vous avez autorisé sur les publications. Autorise. Je vais... Acceder. D'accord, ok. okay. okay. Mm. okay. Mm. okay. Mm. Mm. Mm. Je modifier les paramètres. Normalement, c'est pas ça. Le problème, c'est que sur Insta, je peux pas faire de pub Stardest. Je vais essayer de faire sur... от Comment on fait sur, sur PC pour mettre... Ah, j'y arrive pas. Ah, Adrien Adrien Chambre. Euh... Ah. Alors déjà, pour commencer... Oh, déjà un like, oh, merci. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que la lumière est bonne une petite notification sur ma montre. C'est quoi? Je chercherai ça plus tard. Mais voilà. Ah. Voilà. Parce que oui, mon père a refait toute la décoration de ma chambre. Donc euh, voilà, c'est pas technique. Bon. On attaque le premier booster. Ça fait tellement longtemps que.. Alors, deux Oh. Oh. Donc pour le premier booster, pour le premier booster, je vais vous montrer ce que j'ai ouvert et après on va mettre les communes de côté. Voilà. Je pensais qu'il y allait y avoir plus de choses. Donc dedans, nous avons donc 9 cartes par pack, 24 boîtes et une carte fois dans chaque pack. Donc roquette springan amalgam metalphose lourd. Chevalier du dragon de l'armure. Metalcaster, metal, Caster, metal Para. barre. Chevalier dracomuté, gore faux à Passage vers un royaume mythologique. transmission de synchro souffle des acclamations et spécimen de la force S voilà donc je vous montre juste pour le premier booster comme d'habitude Et après, <rire> donc. Ah, ouais. Ouais. Oh, là, là, là, là, là, là. là. Je peux vous dire que ça envoie du lourd. Deuxième paquet, j'ai vu la carte là qui coûtait la plus chère du, de, des, des boosters. Donc, Capitaine Sargas, Springhand. Spring Cyclope, Giga Tonnerre. Je pense que pour un deck Tonnerre, ça sera pas mal. Parce que c'est un monstre de niveau 4 Tonnerre. Ah oui, mais il faut, il faudrait un monstre euh, synchrotonnerre. Guitare. Grodin Dionysus. Salut Juju. -ju. Rocket de Spring J'ai Je vais mettre dernier parce que Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Rituel du dragon de l'armure. Récapitulatif du dragon des rêves, dragon de la tempête déchaînée Beaufort 9, leur passage vers un royaume mythologique, hein. et regardez ce que je viens d'avoir. de la prospérité. C'est quand même énorme. Quatre personnes sont là et un j'aime. C'est déjà pas mal. Pédor Spingrand. Rendez-vous avec très Brigade, ouais. Confrontation de la force S. Libéchange Michabo. Auto hymne du monde virtuel to you. Fusion Metal para. Skyler rocher de guerre. Épreuve du rocher de guerre. Saga des guerriers anciens le chemin galant. Bon. Pour l'instant, c'est pas terrible. Arbre mythologique, guitare, Grodon, Digodius, ouais. Melcaster, Mel Métal Prospara, Chevalier du Dragon d'Armure, Mahavello, Lumière du Paradis. Celui-là, je vais la mettre de côté. Genèse dogmatica, dragon de tempête déchaînée, spécimen de la force S et souffle des acclamations. Et voilà la la la Freud. Voilà. Donc, okay. pour info, le pot de la prospérité coûte 73 euros sur TCG Market. Donc, si vous le voulez, vous pouvez me, vous pouvez me le dire. Voilà. Vous pouvez me le dire. Euh, je vous le vois avec grand plaisir. J'ai un compte PayPal, Donc, voilà. Euh, Braga Springham, Marco de Sa Mythologique. Sagitta Feric Inouïa de Redro Vaisseau Spring Grand Bacton Ardémon du Désespoir Explosion Spring Springham Port du monde virtuel du Zoumoua puis en métal fausse, Ah, excusez-moi, trois quarts. Oh là là, qu'est-ce que j'ai N'importe quoi. Je m'attendais un peu plus à du. à du dragon de tonnerre, hein. Même euh, si c'était des communes. Professeur Digmatica Force S. Rooker Springbound. Dragon Armé Éclair. Ah Voilà, une carte. Rendez-vous Springbound. Bon, Orphine Fils de la Force S. Donc, voilà. Essayez tilter. Passage. Encore pendule. Et Skyler. Voilà. Là, c'est hors-bafiste de la force S. Donc déjà, rien qu'avec une carte, j'aurais re remboursé mon... Mon nom. En... Mon achat. Sprint le dragon au Jama rose. Dragon cheval armure. Stagiaire Fééric Inugar. qualifié de la concédée. Renfort des troupes de l'armée. Régulateur des étoiles d'acier. Ouais. Souffle des acclamations et porte du monde virtuel. Yuan Wu. Salut Geke. Donc voilà la carte. Je ne sais pas si on la voit bien, mais voilà la feuille. De toute façon, pour ceux qui, qui regarderont le navire après, hein, ce sera mis dans mon threadbinder du mois de... de mars. Voilà. Cyclope, Gigatonner, donc oui. Amadgam, Metal Force Marco Marcos, logique, au Oshama Rose, fortia le guerrier du rocher, oh là là Régulatif des miroirs des rêves, transmission synchro, explosion en et et bâton parfaitement. Franchement, depuis que j'ai ouvert là, il euh, n'y a pas. Là, on est trois, j'ai trois... trois pouces bleus, donc ça c'est Dragon armé de la foudre, Sorcière vent. Blizzard, clochette. Ah, mais ça, c'est intéressant, ça. Je mettrai cette petite carte là, on ne sait jamais. Rendez-vous, tri-brigade, au chamarose, guerrier ancien rebelle de Lufang. régulateur d'acier, optique du rocher de guerre, c'est titillé, donc là, voilà, pour l'instant, j'ai eu ces deux-là encore. C'est pas ouf, c'est pas ouf, j'ai déjà, déjà eu l'une des meilleures... Ah, je pense qu'ils avaient mis beaucoup plus de dragons armés. Maniciteur. vous rayonnante. Arbre mythologique, Pedro. Double avatar, Miju Kaku éveillé. Ah, sorcier du rocher. Ils ont réussi à sortir une monstre Link. Trois avec mille d'attaques. Donc. Là voilà la double avatar, donc une nouvelle fusion à mettre à mon air, à mon train d'une d'oeuvres. combien comme ça fait juste 20 minutes, ça Disciple d'un miroir des rêves, C'est une honte, des foudres. Rocket pernée grande. Statue d'ange. Azurum, j'ai mis de côté. Spécimen, Ascendant du double avatar, Vénus Dogmatica, Apple. Ah, de... ah, C'est juste un petit live rapide, hein, parce il n'y a qu'une ouverture. Voilà. Donc, voilà. Insecte numérique, ça assez longtemps. Oui, oui, oui. Eh ben, ça, vous avez déjà vu, donc ça ne sert à rien que je vous me montre. Fusion Métapara, Transition Mythologique, Épreuve du Rocher de Guerre, Rituel du Dragon de la Mer. Ah là, on a fait la moitié, il y a eu. Euh... Il y a eu. Euh... pas eu un beau tirage hein, pour le moment, à part le pot de prospérité. Oui, oui, oui, oui. Euh, Stardust, tu peux me donner le prix de matériacteur giga, s'il te plaît Deux centimes. Ah, merde. Mais, contre. qu'est-ce qu'elle dit de sa mère oh, Le dessin, il est ouf, waouh. Japon, Dragon des éclairs, oui, miroir des rêves, insect numérique. numériques, matérial dictateur, Gigi, enfin Guy canon à étoiles encore synchro, transmission mythologique, et bris. Et celle là et ben non ça vous dit rien hum. ah ben je crois que Et te dire ça de suite bien sûr si tu veux bien te mettre voilà alors la boîte la boîte la boîte la boîte la boîte la boîte elle m'a coûté 84 euros voilà la BXP a coûté 84 euros. quatre Voilà, ouais. Après, Question du crâne serviteur. Là, ce serait le must, là, que j'arrive à, un... à trouver sur un deuxième pot. Non, non, non, non. Je ne suis pas tombé sur un deuxième pont, mais je suis tombé sur quelque chose de meilleur. Stardust. Euh, sorcière vent, diamant, clochette. Te plaît. Le prix de cette carte. laser effaceur psychique. matériel victorieux j'ai cadra trahison mythologique ouais, en fait il y a ils mettent euh, le dragon armé dessus mais il n'y a rien de bon une arme dangereuse sorcière en bizarre clochette Quand même, quand même. Dragon armé du tonnerre LV3. Ah ben J'ai chopé du dragon armé. Enfin, deux centimes. Héroïe tourmenteur du miroir des rêves, s'il te plaît, aussi. Pour le moment, euh, j'ai des trucs qui qui connaissent pas, pas beaucoup. Il que j'aille voir. Je vais voir. pensée De voir qui je vais voir laquelle ah ouais donc si, si j'ai beaucoup de chance si j'ai beaucoup de chance pour le peu de booster que, que j'ai ouvert si j'arrive à le dragon Armée du tonnerre LV10, il en vaut 400 sur le dragon. En général, je n'ai pas beaucoup de chance. Parce qu'il me reste 3 boosters. Le dragon armé LV3, il vaut quand même 5 euros. Y en a déjà eu. Après, je vous dis, les communes, je les ai toutes eues. Hein. Alors, de la foule. Oh putain. Dernier but Ça c'est J'ai bien montré à la cam. Oui, je, oui je, c'est vrai, je pourrais me faire sur toutes ces marquettes, mais je préfère avoir la liste des cartes euh, qu'il y, enfin, qu y a dans la display, qu c'est tout, au lieu de les chercher une à une. Alors, Outsider, je trouve que c'est une carte qui est très, très risquée. C'est pour un deck machine. Alors le pot, il est en PLVO. Donc je vais voir. BMB1 05 65 1 hein? 90 euros 90 euros sur le trajet et si j'avais eu le l'autre en prismatique, 450 euros. Euh, ben, elle est en Alors, si je ne me trompe pas, elle fait faire 65, Il me dit 90 euros sur celle-là. Ancien rebelle de Mungfang, Gordonus, le dead démon triphasique, tri on tourmenteur du miroir des rêves dragon armé du tonnerre Lv3, matériateur Sgadra, Laser effaceur psychique. Sorcière argent diamant clochette. Ouais, vas-y, dis. Cuision écran serviteur. Mater réacteur Gigadra. Mater Giga -touros. Ouais. Euh, ben, sur Ultra Jeu, et sur je sais Je sais qu'il sur Mais c'est pour me faire une idée de. Après c'est. juste. Je, je, je regarde sur le Jeu. J'explique bien pour. Je réexplique bien pour les gens qui, qui regardent le live. Et je regarde sur Ultra -jeu juste pour avoir la liste pour éviter que j'achète ensuite. Quand euh, j'ai, par exemple, on me dit oui, je veux je ton pr prospérité, eh ben, Eh ben, je, je, regarde, je regarde la référence, je regarde le nom et tout, et je dis ça fait tant. Voilà. Fortia du rocher de guerre, c'est dommage que ça ce soit pas mon rocher. Statue ange azurine. avatar mitsu jacou éveillé donc encore force tiens de la constellée Veste Springbank et le sportswear, ma vélo lumière du Otahim du monde virtuel, pour la prospérité. Ouais, c'est ça que je connais. Et Chevalier Dragonité Gorfa Bar. Voilà. Donc c'était un petit live, à moins que vous ayez des questions à poser. Non, non, j'ai non, non, montré tout ce que j'ai eu. Pas un deuxième. J'aurais bien voulu avoir le deuxième. Bon, voilà. ben, J'ai m'amusé pendant que vous réfléchissiez à ce que vous voulez que je fasse. Attribuer. ce sera plus facile pour moi que de, de les ranger voilà donc en fait euh, surtout, surtout voilà j'ai que ça dehors donc euh, j'ai tout trié donc voilà c'est fait bon les amis je vais vous laisser hein. je vous souhaite une bonne après midi puis, euh, suivez les actus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche de notification, hein, de, de vous abonner, de partager et de commenter si vous avez vu quelque chose. De toute façon, je le verrai avec mon nouveau téléphone, Voilà, parce que oui, j'ai un nouveau téléphone depuis le mois de, de janvier. Donc, je peux faire beaucoup plus de choses là-dessus. Allez, et surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Allez, ciao tout le monde!